Bonjour, on va voir ensemble dans cette séquence une subtilité extrêmement intéressante euh, que vous pouvez appliquer dans, dans vos programmes. Et donc on va revenir sur l'exemple euh, du, du programme de D. Donc on avait défini, souvenez-vous, dans l'exercice euh, des dés, donc la classe D ici, qui permettait de définir des instances de cette classe pour représenter des dés de plusieurs faces. Et on avait défini une classe DiceHandle, donc une poignée de dés. D'accord Et on avait implémenté la méthode plus... Sur, une, sur la classe poignée de D pour additionner des poignées de D et construire une nouvelle poignée de D. Donc je vous remontre ici le code de cette classe. Donc on a dice new ici, on crée une nouvelle poignée de D dans laquelle on va ajouter les dés du receveur et les dés du paramètre et on va retourner cette poignée de D à la fin de la méthode. D'accord Donc maintenant on va voir dans, ce, dans cette séquence la différence entre écrire dans cette méthode plus « DiceHandle new » et écrire « self-class new » et pourquoi une technique est meilleure que l'autre. Donc je vous montre le, le problème. Donc le problème c'est que si je crée une sous-classe de DiceHandle qui s'appelle « Handle, et que maintenant je veux additionner donc, des poignées de dés euh, de type Memo donc avec la, la méthode plus qui est héritée de DiceHandle on voit que le résultat que j'obtiens c'est une instance de la classe DiceHandle et pas une instance de la classe handle. donc ça c'est un problème en fait on aimerait quand on additionne des éléments obtenir le même type d'élément donc comment faire pour implémenter ça donc solution 1 je vais euh, changer l'implémentation de la méthode plus sur la, la classe DiceHandle d'accord donc la méthode plus et on va juste modifier ici rajouter cette méthode là d'accord donc au lieu de fixer la classe que je veux instancier comme étant DiceHandle, je vais prévoir une méthode que j'appelle HandleClass. Dans DiceHandle, elle va retourner la classe DiceHandle et dans la sous-classe MemoDiceHandle, ça va retourner la classe MemoDiceHandle. Et donc, juste par, en redéfinissant cette méthode euh, HandleClass, ça va me permettre d'obtenir la bonne instance au moment où j'additionne des éléments. Donc, on a bien ici, si j'exécute le même snippet de code mais avec des memo dice handle, une instance de memo dice handle, parce que j'ai redéfini handle class, la méthode handle class dans la classe memo dice handle. Donc on a bien une instance de la sous-classe. Donc on a bien atteint l'objectif euh, euh, qu'on qu s'était fixé. Le problème, c'est que il va falloir, à chaque fois qu'on ajoute une sous-classe à dice handle, redéfinir cette méthode handle class. Donc il ne faut pas oublier de la redéfinir, sinon la méthode plus ne va jamais retourner l'instance de la bonne classe. D'accord Donc ça c'est quelque chose qui est un peu contraignant, c'est-à-dire qu'il faut toujours redéfinir la méthode, on, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc je vous montre la solution 2. La solution 2 c'est la suivante. La méthode plus dans DiceHandle, cette fois, on va écrire directement self-class-new. Donc je vais demander au receveur courant sa classe et je vais l'instancier. Et en fait, cette classe va toujours retourner donc, la classe du receveur courant. Donc si c'est une instance d'une sous-classe, ça va bien retourner la bonne classe, MemoDiceHandle par exemple. Et on va bien obtenir des instances qui sont du même type que celui du receveur. Donc en conclusion, dans, dans cette séquence, vous avez vu que quand on envoie le, le message « plus » à un DiceHandle, si on a fixé dans cette méthode « plus » le nom de la classe à instancier, quelque part, on s'interdit la redéfinition, on s'interdit le fait de créer des, des sous-classes et, et que ça marche toujours en, en, en, en instanciant le, le bon objet du bon type d'une des sous-classes, potentiellement. Donc il vaut mieux, il vaut mieux vraiment utiliser self-class new pour instancier directement la, la, le, la classe en fonction du type courant du receveur.